Lorsque vous partez euh, de votre bureau, de votre lieu de travail, et que vous vous rendez euh, chez un client, euh, sur un chantier, euh, bref, une destination quelconque, pour laquelle vous avez été missionné par votre employeur, vous êtes placé sous euh, le, le trajet de mission, d'accord, le déplacement de mission. S'il arrive quelque chose, ce sera considéré en accident du travail.